Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Michel Morley. Michel Morley. Et quel est ton rôle dans le milieu du rock'n'roll ben En fait, moi, euh, je, je, suis, euh, je suis un commerçant, je suis un disquaire, mais en fait, euh, j'ai commencé... Euh, j'ai été un passionné, enfin, je, je suis un passionné, euh, un, un amateur, et de cette passion, j'en je, je, ai fait un, un, un, un, ce métier de disqueur. D'accord. Et donc, tu ne vends uniquement que des vinyles, pas de CD euh, je, je vends du vinyle et du CD. Et du CD. Bon, là, je, je vois qu'il y a beaucoup de vinyles. Hein je filme un peu tes, tes disques, là. Donc, tu fais ça depuis quand Alors, euh, je, je fais ça depuis euh, 32 ans. J'ai commencé environ il, il y a 32 ans. Comme je t'ai dit, euh, je, je suis un, un passionné. J'ai décidé d'en de, de, de, de faire un métier. Tu fais ça dans quel but Pour sauver le, le vinyle non, non, parce qu'en fait, euh, le, le vinyle, euh, c'est vrai que lorsque j'ai débuté, euh, c'est vrai que, que le CD commençait à, à arriver. Et le vinyle n'est pas mort avec le CD. Euh, C'est vrai qu'il a eu à un moment, euh, il était dans, dans, le fond, dans le fond de la vague. Euh, le CD euh, était en, en, plein, en plein essor. Mais il y avait encore des gens qui, qui, qui achetaient du, du vinyle. Dans, dans ce milieu, and milieu rock roll, Rockabilly, les gens qui sont passionnés par cette musique achètent encore du vinyle. On assiste depuis quelques années à un, à un retour du vinyle. Ah oui d'accord c'est... Et paradoxalement par le CD et tout en perte de vitesse. Ah oui Mais ça, ça c'est uniquement dans le milieu rock'n'roll Bah ben, en fait euh, je, je ne sais pas dans, dans, dans les autres euh, types de musique mais c'est vrai que dans le rock'n'roll euh, euh, le milieu n'a jamais disparu et il, il, a, il fait un retour. Mais, mais, mais c'est vrai euh, que le CD dans le rock'n'roll se euh, vend encore. c'est oui. parce que c'est vintage. Le rock'n'roll est un vintage. Donc ça va avec. Oui oui oui oui. oui. Parce qu'en fait euh, les gens qui, qui aiment cette musique euh, ils sont attirés par par, par la beauté de, des disques vinyles qui euh, qui, qui représentent euh, cette, cette époque euh, qui, qui, qui était euh, magique l'époque du rock des années 50. C'était une époque qui, qui était magique et, et voilà. Qu'est-ce que ça a de plus le vinyle par rapport au CD. Bah, de plus le, le son n'est pas le même. Euh, c'est à dire c'est à dire. Hein, bah, sur un, un CD, euh, le son est, est métallique, donc euh, il, il, il est compact, enfin, c'est ça qu'on appelle euh, les euh, des compact disques. C'était un, un support qui en fait, euh, je ne dis pas c'était des le, le son original, mais euh, c'est vrai que quand on écoute un vinyle, ce n'est pas du tout le même son. Le vinyle, euh, le, le son est beaucoup, beaucoup plus authentique. Il n'est pas transformé, alors que sur un CD tout est comment dire tout est euh, tout boosté, les basses sont boostées une différence de son. D'accord. Alors toi, finalement, euh, tu vas vends comment une boutique Non, euh, je, je n'ai jamais pris de magasin de disques parce que en fait, moi, je suis spécialisé dans, dans ce, ce genre de musique. Pour ouvrir un boutique un, de disques, il faudrait vendre tous les styles. Ça, ça, ça, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, je, je je participe dans les festivals, au festival de. De, de, de, de musique, euh, je fais des, euh, je, je participe dans les trois dix. Les... et euh, maintenant il y, y a une nouvelle vague des marchés vintage, les Le oui, euh, style est vraiment c'est euh, -ce, -ce, -ce, euh, vraiment le comment dire, le, le rassemblement de, de, de, de, de, de, de tous les gens qui, qui, qui euh... aiment cette musique et tout ce qui est autour, ouais. donc les, les voitures, euh, à les festivals. Euh, est-ce qu'il y aura une pochette que tu aimes particulièrement, que tu voudrais nous montrer bah, En fait, c'est un peu difficile de te montrer une pochette que j'aime particulièrement. Euh, j'aime beaucoup de pochettes, mais euh, je, je peux te montrer une pochette que, que j'aime. Euh, donc, euh, je vais... Ah oui, euh, j'ai gêne, évidemment. Notre vieil ami, à tous. Ok. Eh bien, écoute, euh, Michel, merci pour l'interview. Merci beaucoup. 哎, soirée。 Le cd était en paire de, de, de, de, de vitesse ah oui mais ça, ça c'est uniquement dans le milieu rock'n'roll euh, ben en fait euh, je, je ne sais pas dans, dans, dans les autres types de musique mais c'est vrai que dans le rock'n'roll euh, euh, le milieu n'a jamais disparu et il, il, a, il fait un retour mais, mais, mais c'est vrai que le cd euh, dans le rock'n'roll se vend encore c'est oui. parce que c'est vintage le rock'n'roll est un vintage, donc ça va avec. Oui, oui, oui. oui, oui parce qu'en fait, fait, fait, fait, les gens qui aiment cette musique, ils sont attirés par la beauté des disques vinyles qui représentent cette époque qui était magique. L'époque du rock'n'roll des années 50, c'était une époque qui était magique. Qu'est-ce que ça a de plus, le vinyle rapport au CD. Bah, de plus, le, le, le son n'est pas le même. Euh, le, le son n'est pas le même. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Bah, sur un, un CD, euh, le son est, est métallique, donc euh, il, il, il est compact. Enfin, C'est ça qu'on appelle euh, les compact disques. C'était un support qui, en fait, euh, je dis pas, des, des, des, des, des natures. Le, le son euh, original mais euh, c'est vrai que quand on écoute un vinyle c'est pas du tout le même son le, le vinyle euh, le, le son est beaucoup, beaucoup plus authentique il, il, il n'est pas transformé alors que sur un cd euh, tout, tout est comment dire tout est euh, tout boosté les basses sont boostées il y a une différence de son qui tout, tout est pas là, qui, D'accord. Alors toi finalement, tu vas encore T'as une boutique Est-ce que tu vas dans une boutique Non, euh, je, je n'ai jamais pris de, de magasin de disques parce qu'en en fait moi je suis spécialisé dans, dans ce genre de musique euh, et euh, pour, pour ouvrir un, un, une boutique de disques il faudrait avoir tous les styles. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc, tu, Donc tu, tu, moi, moi je... Tu fais les marchés euh, non. Alors, en fait, je, je, je participe dans festi au festival de, de, de, de, de, de musique. Euh, je, fais les, euh, je, je participe au les routisme Et maintenant, il y a une nouvelle vague des marchés vintage. Les marchés vintage euh, où, il y a, où euh, ce style est vraiment ciblé. Euh, C'est euh, euh, vraiment le, comment dire, le, le rassemblement de... De, de, de, de, de tous les gens qui, qui, qui, qui, qui, qui bon. euh... aiment cette musique et, et tout ce qui est autour ouais. donc euh, les, les voitures euh, ah, les festivals le... ouais, ouais, ouais. Et, euh, bon là pour finir l'interview est-ce qu'il y aura une pochette particulière que tu aimes particulièrement que tu voudrais nous montrer bah, en fait c'est un peu difficile de, de te montrer une pochette que j'aime particulièrement euh, j'aime beaucoup de pochettes mais euh, je, je peux te montrer une pochette que, que j'aime euh, donc euh, je, je vais euh, Quand on temps, après il y a des coupures, je fais le montage après. Hein. Oui, après je fais le montage. Ah oui, euh, j'ai gêne, évidemment. Notre vieil ami. À tous. Ok. Eh ben écoute euh, Michel, merci pour l'interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Oui, merci. Voilà. Tu vois, c'était pas compliqué.